Bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape pour voir comment réaliser ce type d'illustration Pour cela, on va ouvrir un nouveau document Fichier nouveau On va sélectionner ici l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs donc Je clique, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL Je déplace à peu près à 45 degrés pour avoir un cercle parfait Si j'appuie sur SHIFT, ben j'agrandis le cercle par rapport à son centre, voilà, je relâche Je supprimer le fond, donc je clique sur la croix Je mets un contour noir, donc je peux cliquer sur la couleur et venir à la. Déposer ici, donc je clique, je reste appuyé sur le noir et je peux la poser ici. Ou alors, avec la molette de la souris, je peux venir cliquer sur une couleur qui m'intéresse. Donc je clique avec la molette, comme ceci, voilà. J'augmente ici la taille du contour, Clic droit et je vais mettre un 1, comme ceci. Je vais maintenant aller dans chemin, effet de chemin, voilà, je clique sur le petit plus. Voilà, et je sélectionne tourner les copies. Donc avec l'outil les nœuds, on voit ici qu'il y a un petit losange, je vais cliquer et glisser et venir le placer comme ceci. Voilà, ça devrait être bon. Je vais augmenter ici le nombre de copies, je vais passer par exemple à 50. Voilà, C'est peut-être un peu trop, je vais mettre à 40, pourquoi pas. J'affiche Entrée pour valider. Euh, J'ai oublié de passer en mode d'affichage plein écran. Voilà, je vais fermer maintenant ces fenêtres, je n'en ai plus besoin. Et je vais aller dans Objet, pardon, je vais aller dans Chemin, et je fais tout simplement Union, Contrôle plus. Et maintenant, je fais chemin et je fais séparer. Euh, je mets une couleur noire et je vais cliquer sur la croix avec la molette de la souris pour supprimer les contours. Voilà, j'ai réalisé la forme assez rapidement. Maintenant, je peux venir m'amuser avec l'outil ici, sculpter et peindre. Et par exemple, choisir ici, rétrécir les objets. Donc, je clique et je peux rétrécir certains endroits. Voilà, pour avoir des, une forme un petit peu géométrique mais avec des petites variantes, et puis je peux m'amuser éventuellement à faire des petites rotations ici, voilà, de certains éléments, pourquoi pas. Voilà pour ce petit tuto, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.